Un seul Dieu, un seul Dieu, une seule nation, une seule terre, un seul chemin, un seul pays, un seul destin, on veut y croire, une seule évidence, un seul amour sûr ce serait plus, plus évident plus facile aussi voilà oui c'est formidable à dire c'est plus facile mais bon dans la réalité il faut quand même apprendre à se réinventer à accepter qu'il y ait des changements comme ça cette notion de seul et unique c'est un peu un rêve hein un idéal alors quelquefois Quelquefois ça marche. Ce serait plus simple et plus facile aussi. Même toutes les pensées uniques, on connaît le danger.